Aurore, coach en orthographe. Euh, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Vous avez bonne mine, hein, Jean-Jacques <rire> eh Oui, parce que je reviens de week-end, j'étais oh, avec mon beau-frère, ouais. on a pris le bateau, on est parti sur ouais. la mer. Et qui est on eh ben, Moi et mon beau-frère. Et oui, et donc là, on égale nous. Et quand on égale nous, oui. on accorde le participe passé ou l'adjectif avec le sujet. Ça donne, on est parti, IS. Ça ça. Donc on est parti IS avec oui. mon beau frère hein, euh, En plein air Et là, paf, la tempête qui arrive On est descendu dans la cale pour récupérer les gilets hein. savez, On est jamais trop prudent Ah, et là, qui est on Bah je sais pas, moi, euh, tout le monde je... Et c'est ça, parce que on vient de Homo en latin qui veut dire l'homme en général Donc on n'est jamais trop prudent Prudent sans S Puisque quand on égale tout le monde, on n'accorde pas non plus Donc là, on descend dans la cale ouais. Bam, plus de gilets On nous les avait volés ah. Et là, qui est on Bah je sais pas, moi, quelqu'un Et bah ben voilà, quand on égale quelqu'un, on n'accorde pas non plus ni l'adjectif ni le participe passé. On est passé par là pour nous voler nos gilets, on est passé et. et je vous en apprends des choses hein Mais euh, vous en avez rien à faire de mon histoire en fait. Mais si. Ah oui, bah si Bah oui Qu'est-ce que j'ai dit Bah que vous avez fait les soldes avec votre beau-frère et vous êtes acheté un gilet non mais écoutez, vous m'écoutez pas là, vous faites vos leçons depuis tout à l'heure, je vous raconte mon week-end, vous n'écoutez pas. Bah oui, hein? mais c'est le but. Oui, bah euh, moi j'en ai marre, hein. et quand on en a marre, on s'en va, d'accord Oui, bah oui. Oh. C'est comme ça les bretons. Mais vous n'êtes pas Breton. Et c'est qui, on, dans On s'en va Bon, bah ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.